Puisqu'il n'y en a pas, c'est le moment des déclarations des députés, députés de Kitchener-Conestoga. Aujourd'hui marque la journée du cancer des ovaires. C'est reconnu dans le monde entier pour reconnaître l'impact de ce cancer. J'ai rencontré l'un des résidents qui ont partagé l'impact de cette maladie sur eux et leurs familles. Alors, je, il faut prôner l'amélioration des traitements et je pense que tout le personnel partage mon avis et je leur souhaite la bienvenue puisqu'ils sont terminés aujourd'hui. Tous les jours, il y a cinq femmes qui en meurent. C'est vraiment le cancer le plus mortel pour les femmes au Canada. Depuis trop longtemps, les gens leur disent que ça va aller mieux et ça touche à toutes les communautés. Nous avons des femmes que nous connaissons aujourd'hui qui sont à risque pour cela. Cancer des ovaires a lancé une campagne pour sensibiliser les gens à ce propos, pour assurer la prévention. Alors, Veuillez uh, applaudir uh, cette reconnaissance de la journée du cancer des ovaires aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles qui sont venues représenter ce groupe uh, ici aujourd'hui. Déclaration du député d'Essex en l'honneur de la semaine des infirmières et infirmières. Je voudrais reconnaître les personnes uh, exceptionnelles à cet effet. Ce prix est pour France Finut aujourd'hui. C'est la coordonnatrice de l'hôpital de Windsor et Essex. Elle a une belle carrière. Elle a fréquenté l'hôtel Dieu de l'infirmière en 68. Elle a travaillé aux soins intensifs et comme beaucoup d'autres infirmières chez nous, elle a accepté un travail à Detroit, à Lakeside. De là, elle est passée à l'hôpital Osteopark comme chef des infirmières. Là, elle est passée au centre médical de Détroit euh, sur l'oncologie. Après 18 ans de travail au Michigan, son mari a pris un travail à Mary. Mais c'était trop pour elle de se déplacer tous les jours. Alors, elle a passé 20 ans avec Home Health comme chef des infirmières et infirmières. Et elle est donc revenue à Windsor elle sentait toujours un ange sur ses épaules lorsqu'elle s'occupe de ses patients toute son équipe fait du mentorat pour préparer les jeunes à faire le même travail c'est quelqu'un qui se fait la championne de la profession elle a mené par l'exemple elle elle a, fait preuve de leadership, de professionnalisme. Félicitations, Fran. Merci, député de Paris. Il y a plusieurs semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer Laura Zoladiev, qui est euh, championne euh, pour la campagne Lady Balls C'est euh, pour euh, contrer le cancer des ovaires. Malheureusement, les symptômes de la maladie peuvent être méconnus et il n'y a aucun aucun test diagnostique significatif. C'est pourquoi beaucoup de femmes comme Laura doivent se euh, défendre elles-mêmes. Malheureusement, pour trop de femmes, cela survient trop tard. Je sais combien il est important d'avoir des organismes pareils. Ce sont des gens qui sensibilisent les gens à propos du danger de cette maladie, qui parlent de nouveaux traitements, ils font des levées de fonds. Tous les septembre depuis 2002, ils ont tenu le défilé de l'espoir dans quatre communautés à travers le euh, pays. 23 millions de dollars ont été amassés à cette fin jusqu'à présent. Je... Je félicite les gens parmi nous aujourd'hui qui ont fait tant de travail à cet effet. Je voudrais que vous sachiez aussi que nous allons distribuer des cartes postales aux députés sur la campagne Lady Balls pour les aider à sensibiliser le public et les ministères pour appuyer davantage la recherche pour trouver une façon de guérir de cette maladie. Aujourd'hui, je suis je, je me lève au, au jour de l'anniversaire de la victoire, victoire en Europe. Chaque année, dans le même jour, on se rassemble aujourd'hui dans la province et partout pour célébrer ces grands nombres d'hommes et de femmes qui ont fait tant de sacrifices en notre nom. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un groupe d'anciens combattants, les gens de la marine marchande, car ces gens ont joué tout un rôle pendant la guerre. Ils, ils, ils, ils transportaient des cargaisons du personnel euh, au, au front euh, de la bataille. Souvent euh, dans une météo épouvantable et en danger de sous-marins. 12 000 au total ont servi dans la marine marchande du Canada. Plus de 17 000 y ont perdu leur vie. Le fait qu'ils ont subi le plus de grand dommage que tous les autres, pourtant, fait que cette entité n'était pas. Euh, euh, étaient composé seulement de volontaires. Ils n'ont pas reçu davantage. Sociaux. Ils n'avaient même pas d'uniforme pour les identifier. Donc, on leur a refusé la même reconnaissance que qu'on a réservée aux autres anciens combattants. Alors, j'ai proclamé le 3 septembre de, de chaque année comme le, le jour de la marine marchande du Canada. La loi est entrée en vigueur en 2003. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse l'ont adoptée. J'espère que vous allez tous voter en faveur de l'adoption la, rapide de ce projet de loi. C'est le mois de la conscientisation sur la fibrose cystique. C'est sa troisième année que l'on a, a organisé cette campagne. Alors, c'est. Tout le monde veut nous aider. Mike a perdu deux sœurs euh, avec cette maladie épouvantable. Il ne les a pas oubliées 20 ans après. Il a, il a perdu sa sœur aînée et sa sœur cadette. Donc, elles se sont fait voler les 20 dernières années de leurs années. En 20 années, la recherche a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, l'attente de vie pour quelqu'un qui en est atteint a presque doublé et on a amélioré en plus le, la norme des soins pour les malades. Alors, euh, euh, il travaille inlassablement. L'année dernière, il a levé 50 000 dollars. Il dit que c'est l'homme le plus chanceux de la Terre. Mais c'est un leader de la communauté à Kitchener-Waterloo. Alors, si ça vous intéresse d'apprendre davantage à propos de la campagne de Mike, prière de le suivre en ligne. Euh, député de Mr. Zucker brampton ça, récemment, j'ai eu le plaisir d'assister à son 22e, 26e célébration de ce du docteur Ambedkar. Il, il est né dans une famille indienne. Il est devenu victime de, de, de, de, du système des castes. C'était son éducation et son esprit de combat qui lui ont permis de clamer victoire contre ce mal. Tout ce qui est basé sur la couleur et le, le, le, le sexe, il a toujours combattu contre cela. C'est le premier Indien à avoir un doctorat, series, un doctorat. One um, London School of Economics il avait aussi patient des... Patient uh, diplôme de l'Université de London, sa vie est fait preuve d'un esprit révolutionnaire véritable. C'était un juriste, un économiste, un politicien et un réformateur social. Il voulait toujours lutter contre le système des castes. Monsieur le Président, je félicite le comité de célébration d'avoir organisé ce bel événement qui a tant réussi. Merci, Monsieur le Président. Vendredi, j'ai assisté à l'ouverture du de, de, de nouvel hospice à Kenfield. C'est très beau et ça va permettre de profiter des services qu'ils vont rendre au public. Et il y a de merveilleux bénévoles et toute la communauté qu'il faut féliciter depuis le début de cet hôpital il y a 25 ans. Mais il manque quelque chose à cela. Comme beaucoup de communautés rurales en Ontario, il n'y a pas de financement des lits nécessaires. Il est difficile et même cruel de forcer les familles de s'éloigner de leurs proches malades du fait qu'il n'y a pas d'hospice résidentiel près de chez eux. J'ai eu beaucoup de conversations avec le ministre et son assistant parlementaire à propos du financement nécessaire, mais c'est fini maintenant. Les communautés veulent qu'on s'active là-dessus. Le député d'Ottawa Sud s'est rendu à l'hôpital hospice avec moi. Donc, il sait que ça, ça, ça tient, la communauté le tient à cœur. Donc, je lui demande de bien vouloir fournir le financement nécessaire pour faire fonctionner cet hospice. Le député de Davenport, merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler de la visite merveilleuse avec les étudiants de l'Institut Bloor Collegiate dans ma circonscription de Davenport. C'est un groupe de la dixième année qui m'a rendu visite dans mon bureau pour parler des meilleurs intérêts du public. Avoir l'occasion de répondre à leurs questions sur euh, le travail qu'on fait ici m'a été très agréable. Nous avons pu débattre de notre, nos débats en assemblée législative. Et ces jeunes adultes euh, se sont montrés à euh, parfaitement prêts à la tâche. On leur a parlé des déclarations de députés, donc les étudiants chez eux nous ont suivis en ligne et ils tiennent compte de ce travail très important euh, qui se passe ici et dans nos circonscriptions. Dans ce cas euh, euh, particulier, et euh, il y a euh, la, le cours de Mademoiselle Barclay qui lui euh, qui enseigne aux élèves euh, ce qui se passe ici à l'Assemblée. Alors c'est un travail important qu'on leur apprend à propos de nos travaux ici, et c'est un travail euh, que, dans lequel je trouve beaucoup de récompenses. Merci, Monsieur le Président. En marche, j'ai assisté à l'Auto Web Farm Show où des agriculteurs de l'Est de l'Ontario ont montré les progrès de notre industrie agroalimentaire. Homestead Organics joue un rôle de leadership en faisant la promotion de cultivation euh, écologique à travers l'Ontario. Ils ont euh, préparé un manuel qui montre comment euh, faire, un, euh, faire débuter un nouveau travail euh, biologique. Alors, les techniques et les difficultés ici sont les mêmes que pour les autres entreprises, car ils doivent essayer de trouver les ressources, l'équipement nécessaire et assurer les pratiques exemplaires à toutes les étapes du cycle de la production. Alors, la transition à ce genre d'agriculture biologique doit s'expliquer. Et les gens doivent s'y préparer. Donc, ces entreprises euh, méritent leur l'occasion de réussir en Ontario. Et je suis très fier du fait qu'ils aient joué ce rôle de leadership dans ce domaine. Merci. Merci.